Ne dites rien. Ne dites pas que je ressemble à Feldu. Je suis pas lui du tout. Attends juste que je fasse juste un seul petit truc. Voilà. <rire> voilà. Là on dirait que je vais faire un findings. <rire> Bonjour, bienvenue dans ce nouveau findings. Aujourd'hui on va parler... Oui. Euh, je n'ai jamais vraiment fait de fit sur ma chaîne. Je vais allumer ma lumière. Voilà. Là, là, je suis juste baki. c'est bon. Là, je suis plus fait le dupe. Oh. Bizarrement, je sens sa présence, je crois qu'il est juste là. C'est moi qui dois rêver. Je n'ai jamais en fait de, de fit sur ma chaîne. À part, les fits que j'ai fait, c'est uniquement soit Immersive... Ah, soit euh, concote. Il porte des Nike, <rire> Il va se taire lui Le pute. En fait j'ai fait des feats que avec ces deux là mais j'ai jamais fait de feat en live avec vous. Oh t'as vu ce move de malade oh, Regarde. Et euh, du coup, c'est best-of est assez spécial. Et si vous, vous demandez qu'est-ce que je regarde, actuellement je regarde mon retour caméra. C'est best-of est assez spécial parce que. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, à premier degré c'est n'importe quoi. <rire> même moi, quand j'ai fait ce live, je m'y attendais pas que ce soit aussi long. Mais pour moi c'était tellement court. Mais en même temps c'était bien, j'ai appris des choses. J'ai appris qu'il faut toujours fermer la porte quand on fait les lives. Vous allez comprendre plus tard pourquoi je dis ça. Dans ce best-of, je ne serais pas avec qui merci et concote. Autrement appelé un tour, sinon il va me frapper. J'ai été en compagnie de deux followers. Autrement, euh, de personne 2 et de euh, Felgrégory. C'est être un fan de Feldupe, ça. Et en même temps, j'étais accompagné d'un pote de casse. Mmh. Donc n'hésitez pas à liker, vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. À part que je vais pas vous faire une petite présentation, hein. Regardez. T'aimes bien ma lampe, regarde. La belle lampe là. Donc, tu, tu vois là, là, là. Voilà, juste là. Juste là. T'aimes bien ma lampe. Ouais, <rire> Ah bonsoir. Bonsoir. bonsoir, comment ça va tout le monde? On se beau samedi soir, le 26 février 2022, il est 20h47. Ah, voilà. Arrête de buggy sort aussi, cinéma, ce sera un petit peu cool. Coucou, okay, okay, okay. coucou. Oui, je canapèche. <rire> Alors, je dit que sur pseudo, là, cette fois, je ne peux pas merder parce que si je mets un truc déplacé, quoi. <rire> okay. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? <rire> Voilà, c'est parfait. <rire> ah, personne de plus personne. Ah, salut. Coucou. Ouais, c'est on t'a dépassé direct. Comment on va que... Bien et toi Ouais, ah, ça va, tranquille, tranquille. On n'attend ouais, plus ouais, que je... toi. Je sais que ça fait bizarre d'avoir <rire> un streamer et deux modérateurs avec toi, mais t'inquiète pas, on va pas te bannir. <rire> oh, ouais. Hmm. Ouais, ouais, ouais. Bien sûr. Bah, à un moment, on va bah... être con quoi! Oh Boum! <rire> Alors, mais qu'est-ce que. Mes <rire> euh... beaux Alors... talons de dessinateur là! Mince! C'est pas du dessin! Putain, mais. Non, c'est pas du dessin, c'est un massacre pour moi! <rire> T'inquiète! C'est dégueulasse que je faire! <rire> on, on, fait fait qu on, peut. Peut. on fait ce qu'on <rire> peut! Merde! <rire> on fait ce qu'on peut! Oh mon <rire> dieu! <rire> Attends! mais euh... aussi, aussi il y a une phrase elle est vraiment bizarre. Une qui Comment, tu ultra rapide. Comment tu veux que je la dessine Bah mec là, tu crois que je peux dessiner ça C'est un truc qui peut pas se faire dessiner Ah mince Moi je joue à ça mais bon. <rire> voilà, ça. Ah Qui a eu quoi comme phrase Non, non, on dit pas, on dit pas, on, on dit, pas. dit pas. On dit pas, on ne toi, pas On reste comme Ouais, Hop, hop, hop. Voilà, on dirait que je fais un dessin de comme fait, quand j'étais petit, mais en deux ouais, fois plus, plus mieux. Ça, hein. Mince. Euh... Euh, ben. ben. Oh mince Bon pas grave. <rire> ce que je fais. Euh... Vite. Tato Samuel il va refaire des streams, il va, il, va faire, il va faire un live direct sur Talking Ben. <rire> Et après on va faire un petit bac. Ben. Hein. Voilà, pas grave, on va dire que c'est bon. Ouais <rire> C'est <ton> <rire> Voilà, c'est ça! Ok! <rire> c'est bon pour ça moi! Fait... Attends, merde! C'est <rire> euh... wow. C'est Pôle emploi qui va nous embaucher, mec! <rire> c'est pas qui qu m'a dit de faire ça, mais. Bien à... moi j'ai mis, dino... euh, mis le dinosaure de coke! <rire> Ouais, c'est ce que j'ai fait. T'inquiète, elle parle pour moi. C'est le mec que j'ai clairement marqué. Ça n'a aucun sens. Attends, mec, ça me c'est incroyable. J'ai 16 ans. Écoutez, cette année j'aurai 17 ans. Celui qui aura mon dessin comprendra. Mes oh, enfants, est-ce que vous êtes ah, prêts à voir vos monstres puissants? Allez, on va comme dans la classe. Allez, c'est parti aussi pour bien. moi. J'ai fait, fait ce que j'ai marqué. Ah, mais c'est toi qui as es, fait que ça! Attends, écoutez, écoutez, c'est la voix. Pas mal, pas mal, pas mal. Ouais, ça, ça va. J'ai Snake compose sur une sonne board à deuxième chez Wish. Ça c'est Wish. Allez, à toi, t'es Jean-Paul Gauthier youtubeur beauté. Oh oh, mais donc ça, le tuto ah, ça oui. Mais c'est tuto Ah, c'est Un mec qui fait un fait du ma coupe à la bref. <rire> juste tu es BL, 4 lois, le jeu vidéo, mine idéal, mine moi, oh, moi j'ai payé ça est mais On je, reste à en passe. -toi. Oui, mais je, Canada, je non, ça thời, plein, Mama, Rama, <tiens>, non, non, non, non, non, non, non, non, non, Je Attends. Ah, c'est donc ça le truc. Ah c'est donc ça le truc de moi Google qui fait un, <rire> <de rire> un <rire> <de plus> de... <rire> C'est pour, pour ça que j'ai dit je je reste 17 oui. ans cette année. <rire> <rire> Secret <les> actions sont, <rire> sont un mystère, dessins et phrases sont cachés dans pendant la partie. Oh merde. Et voilà, c est c est un truc a ah, pas de euh. Mec, sais même pas ce que j'ai... Oh, oh c'est trop bien rien. NON oh C'est qui ça, c est c est ça Oh non, non, non. Oh non Qu'est-ce que oui, c'est Je, pas... Je sais pas ce que c'est Euh mince Oh non Euh What the... Attends, ne dis pas que... Oh non C'est vraiment ça On voit pas ce qu'on fait, putain, non Bon... Moi j'en ris donc ça va... De... Bon, on va dire que c'est bon <rire> Les gens, voici mon dessin vous aimez mon voilà. dessin? Là, là. Mon beau dessin des familles, là. Oh, quoi? Oh non. quoi oh non! Oh non! Oh, il est tombé sur un truc. Elle va me buter. Oh non, je crois que j'ai compris ce qu'il a marqué. Oh non! Attends, euh, c'est quoi le belle? il est mort à côté de moi. Oui. Bon. Espérons qu'elle puisse pas tomber sur mon stream, ce serait cool quand même. Faut pas le dire. <rire> non, moi aussi je suis dans la merde. T'inquiète, je te soutiens. Les Et tout que j'ai fait. Est-ce que vous êtes très bonne Je faut descendre. Oui, mais ouais. oh, fait... attends, mais wesh, oh, ça. Let's, let's go. La chaîne YouTube de Fel. Je vais ah. mettre le dupe ah. de base. Ah. Ah. vais allez. faire toi, ouais. salé méchant. Abonne-toi, oh, oh, salé méchant. <rire> Oh non! Oh non oh, Batman okay. siiii! Oh, oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Bon, on dirait des cartes, des bras et des jambes. On dirait un cintre. <rire> le dernier tour, on dirait Batman en format cintre. Qu'est-ce qui veut le mien Michou, fais vous fait de la caille-pot. Caille ah, oh, oh non Non Gros, là je suis mort. Devant... Oh non, on est tous les deux dans la merde. <rire> <rire> je, je, <savais> que... <rire> <rire> je vais chercher un ouais, tôt, ça. c'est Ah oui, il a rien marqué. Du coup, bah. Je crois oui, t'as chopé son, euh, le screen d'avant. Vas-y, on t'attend, deux On t'attend. Oh. Soleil. Ah oui, bâtard. Pourquoi je vais vous inviter <rire> dans le vocal au final Pourquoi je fais ce stream <rire> Non, j'ai quand même. <rire> C'est au toi qui choisis. Il est sur le stream, faites Oh. Oh, qu'est-ce qu'il a mis oh. oh, non, il est Vous êtes obligé. À... En obligé oh, de dessiné Oh. Oh, non. Je vais faire une On petite référence là. Fait... Moi aussi, oh, ouais. je fais un big up. Voilà, êtes voilà. oh, voilà. ton là, moi j'ai fini aussi. <rire> C'est le bâtard. Oh, Quoi Oh, oh. oh. Est On est à, si tu veux, dans le, le là. stream là, on est en train de dessiner. Oh. T'inquiète, on est en train, train de dessiner comme pas possible, Grégory. On est en train de surpasser nos dessins. J'ai en vacances, j'ai l'impression d'être à l'école Alors, merci oh là, Ok C'est une fraise. Ouais, je crois <rire> C'est censé être une fraise. Ah, on dirait un hélicoptère Ah si <rire> C'est une le évolution. Cas, le truc c'est une la évolution. C'est Pokémon. Ok mais non, c'est toi. C'est très comme ça. Je pense je vais me désabonner Oh non, s'il te plaît. Oh non c'est toi qui a fait ça, quoi c'est le ah, c'est censé, hein. censé représenter Raptor ouais. de légende. C'est censé représenter ah, Raptor de légende. Ah, <rire> ça avait un sac Gucci, hein. on une <rire> valise. <rire> on une Gucci. C'est une évolution. On est passé d'une pubiste Steyrator de légende à Gucci. <rire> ah, c'est Raptor de légende. Oui, oh non. Oh, merde. oh, oh, merde. oh non. Oh, <rire> Bam Wikipedia. Oh, Allo wiki, allo oh, wii, ah, ah ça, ah, ça allô Allo allo wiki allo <rire> euh, oui. <rire> Moi je, gros, je suis <rire> Moi trouve beaucoup de des pots là A l'avant dernier. <rire> Paris le <je> liens GUEULE hein. <rire> ah. Allez, plus on aime, mieux est, mieux c'est Ouais euh, ah. Ouais Comme ça ça dure 45 minutes J'ai l'impression qu'on est en classe, il n'y a aucun bruit. Bon plus qu'un maîtresse qui passe, puis après c'est parfait. Vous avez trois heures. Vous avez 5 minutes. <rire> ah. Ah. Ah. <ms> Monkey. Mmh. Monkey. Want to mmh. be monkey. Oh. Wow. <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> les abonnés de Just Blacky sont des affaires de mon Attends. Voilà. Je sais même pas si c'est si beau ce que je fais ou pas en vrai. Ils m'en bon, bats les couilles. Oh, c'est comme, comme, comme ma première pp YouTube. <rire> J'ai fait à l'arrache. <rire> ne, ne, ne cherchez même pas sur YouTube. Ok, ok. C'est qui là Non, je là. Et pas ça fait des choux capis. Ouais, c'est bon. c'est il se passe quoi là T'as même pas vu le compteur. T'inquiète, c'est moi. T'inquiète, je vais t'aider. Non, arrêtez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il T'inquiète, c'est bon. Je ton adresse Oh, trop. J'ai ton adresse IP. J'ai ton adresse tout. C'est même où t'habites. Oh ah, t'as mon putain Alors euh... Je... Le chrono Oh Wafelok ouais, je... ouais, je... il est malade Attends Est-ce que je fais ça ou pas Allez vas-y let's go Oh putain de merde Oh non Je sais très bien Attends Après mon dessin je sais très bien qui est-ce que je vais mon son sur Twitter Oh putain <rire> Voilà Qui encore C'est moi c'est moi ah, Allez okay. let's, go. Oh, let's go OK. C'est un désert. Moi je croyais que c'était un désert. Marseille, c'est Marseille. Best. Marseille bébé. Oui. Oui. Oh Bah oh. Oh. Oh. oui, ça veut il y a avoir un temps. Ouais. <rire> tu veux <m 'en rire> pas Mais <C> c'est <rire> oui, oh, trop il Ah, c'est beaucoup trop tôt là. Il est il bien, c'est toi On est passé. Ouais, est pas est à trop trop attendez, on est passé des nuit paradisiaque à quand même <rire> une encrocalée Regarde. Moi je pensais que. <rire> oh. <rire> <rire> <rire> non mais pourquoi <rire> <rire> Elle a pas pensé à la Truffle <rire> La Truffle, on dirait un robinet Ouais, c'est une voiture. C'est une cote, ouais. Ah! Oh. Je qu'on a fait les mêmes choses. Je qu'on a fait la même chose en vrai. <rire> on a tous oh, la petit même chose. Ton, <rire> ouais. Le pion un... <rire> pion <tu> un... <rire> <rire> Le Le ah c'est la joute. Ah c'est le van. C'est le van. Tu vas éclater l'avant de ma voiture. C'est le van blanc. Viens j'ai des bombes. Je des oui. bon. Le gros téléphone. <rire> le téléphone. Attends ça c'est ah, bon. Ça je mets ça je mets place. pour ma ma ma biotube. Oui, ah, ça je ça, mets pour Qu'est-ce que vous avez fait avec le visage de qui? Ok, je okay. suis désolé, J'suis désolé. <rire> Personnellement, on a fait la même chose. Ah, A <rire> <À> peu près. <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> Hé hey, Pablo Ok, pas. merci. <rire> C'est quoi ça <rire> C'est John Mithila. Ça se passe -Pas. Attends, vas-y, attends, il m'a avant de continuer, juste faire un truc sur Twitter. Salut. <rire> salut Attends, salut Arobat, à Suis son plus grand fan et du... Moi ah, la déclaration ah. d'amour en direct. <rire> déclaration d'amour en direct. Déclare ta flamme. Vas-y Samuel. Allo, allo, allo, allo, allo, allo. <rire> Vu que je regarde <rire> beaucoup tes vidéos. Voici mon fan art. Oh non. T'as pas osé. Oh t'as pas osé. <rire> <rire> Alors, là, là, là, là. alors, Blackie, wow! Alors, alors je vais faire le truc le plus original ouais. qui n'a jamais été vu, c'est-à-dire le logo Twitch. <rire> d'ailleurs, c'est quand tu t'en dans Twitch, d'ailleurs? Ah, je peux pas effacer? Euh, quand j'aurai de <rire> la co, quand je vivrai à Paris, je sais pas. Euh, au lieu d'effacer, mais en blanc. Ah, ok, ok, oui, enfin, mais en blanc. Ok, ok. Ah. Et après, tu repasses en noir. Ok, merci beaucoup. Parce que j'adore le noir. Pourquoi tu fais une pub pour Espresso Noir. Quoi Il fait une pub Il pour Espresso, t'es fou Arrête <rire> <rire> Les plus belles couleurs du noir. Le Attends. café Ouais, le café. Ouh Ha ha ha la trisomie 21. Ouh C'est le <cher. rire> <rire> tu... le <rire> <rire> <rire> <rire> C'est moi <rire> Tu une expresso Les plus belles couleurs de l'eau <rire> Voilà, c'est mon pire dessin de la soirée. Oh, dis pas ça En Il fait, a bien tous pire. mes dessins, c'est les pires dessins de la soirée, tu vois. <rire> Fuck Fuck sake On est en Angleterre, les enfants, on en est où Où oh. On est en... On est au Canada <rire> Canada, bitch On est au Pakistan <rire> Je sais très bien comment je vais nommer mon best-of <rire> Et quelle miniature je vais mettre aussi <rire> Non Merde Euh... Vite, vite, vite, vite, vite Go, go, go, go, go Attends, euh... Ça C'est bon, C'est terni... bon. le dernier tour, donc... Ça va. Ah. Ok donc on commence par moi je qu a... Michou TV qui prend la porte Nice man. Nice Ok je <rire> okay. sais pas pourquoi ah, t'as fait ça oh. as un Oreo oh. Un Oreo Ah <rire> <rire> Vide Wow. J'aime beaucoup ton dessin, il est très stylé Il est très vide <rire> J'ai la film de dessiner <rire> Oh t'as de C'est vraiment sérieux, ça femme se pas. Il je me il un Il est bien, Il putain. Merci en Allez. fait à chaque quoi j'ai ah de Ah ouais mon Enderman mon âme Alors moi... Je sais plus Ah oui Bon chance Attends, dis-moi bon pas que moi après de okay. <rire> putain, non, putain mon oreille tu fais mal moi je le dessin pas Putain non mais cassez Ah, ça c'est intelligent tu vois C'est vraiment intelligent ça. Attends, attends, attends J'aime ouais, je... attends, attends, attends. Enfin, trop ah, J'aime trop qu'on cote ah, J'aime trop qu'on manteau, c'est juste des carrés Des 3D+, puces. MR6 C'est un oreo, une main et une oreo Personne deux, c'est un champ de bataille Moi c'est un morpillon. T'as oublié ce <rire> avant que de, de bataille mec T'as oublié ce avant que je de bataille. <rire> oh Et Michou, ça va être incroyable Oh la vache Mec Oh Oh ouais <rire> Oh putain Oh ouais fait. <rire> Rien Rien c'est bien parce que tu peux le... <rire> tu peux faire ce que tu veux là-dedans <rire> Oh je fais juste le vide Le vide Oh ouais <rire> <rire> <rire> tout les suceurs! Non, oui, surtout comme <rire> pote <rire> et j'ai. Oh! Et j'ai Nox! <rire> Let's go! Après deux ans de prison, je oh, peux bon dire truc. que si espère en. Let's go! <rire> comme quatre boss! En gros, tu vas avoir les réponses et tu vas. Dois... Tu dois cliquer sur. sur ce que tu veux faut dire. Que tu trouves drôle ou pas, enfin ce que tu trouves drôle, c'est tout. Quand j'étais petit, il de devenir pompier. Moi, ce que c'est... c'était. Attends, euh, je vais Non, vas-y, ça. <rire> <rire> ça reprend ma vie, Yes! Attends, <rire> si <rire> c'est ton petit, me lis J'arrive. Vas-y, vas-y. Hop! Puisque. Hein. Bon. On est en train de C'est Je suis lancé. La future mariée a profité de son enterrement de, jeu... de vie de jeune fille pour tester. <rire> c'est parfait le mien Je mmh. <rire> oh, c'est pas tarbe. le pardon mais <rire> qu'est-ce qu'ils nous attendent je sais pas mmh, mmh, c'est bien mais avec ta ma mère c'est mieux oh, non je vais avec toi oh. salut ici Joseph qui dit montage alors <rire> à partir de ce moment précis de la vidéo vous inquiétez pas je me grave pas les couilles euh. Wow. t'es obligé de la supprimer. Pouf. Maman, il faut que je te parle de ma terrible addiction. <rire> Ça va <rire> sais pas. ou pas c'est <rire> tellement vrai. Ok mec, 15 secondes, <rire> <rire> <rire> un Bah là moi je peux pas gagner Pile ou face, Non un ou deux un, deux go Ok <rire> <rire> Voilà pourquoi t'as pas du tenir deux <rire> Oh! Je décide qui gagne! Je décide qui gagne! Oh putain! Allez, faut sortir sa ne meurt pas de page! On ne meurt de euh, J'espère que c'est bon Faites que je gagne, par pitié je vais gagner, que je vais gagner. Euh, Mec, euh, mets ta cam hein. <rire> J'ai mis ma cam J'ai ma cam actuellement Oh putain. Oh, non, non Non Merci Oui Donc les gens, merci à tous d'avoir regardé magnifique ça fait extrêmement plaisir c'était l'une des meilleures deux heures de ma vie, en vrai. <rire> Donc, euh, on va mettre un petit peu de musique chill pour terminer ça. N'hésitez pas à me follow, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous dit au revoir.